Comment se joue le druide Feral sur Shadowlands Dans cette vidéo, on va répondre à cette question, on va voir ses forces, ses faiblesses, toutes les nouveautés qui ont affecté la classe, et on va voir également des exemples de builds et de rotations multi-cibles mono-cibles, afin que tu saches si le gameplay du Feral te correspond. A la fin de cette vidéo, aucun doute que tu en sauras beaucoup plus sur le druide feral sur Shadowlands. C'est parti pour voir déjà les forces de la classe, qu'est-ce qui fait que tu joues Feral, pourquoi tu joues Feral, qu'est-ce qui. Est... Outre le gameplay qui est, qui est excellent, voilà c'est super marrant de jouer Feral, c'est du bonheur et ça, ça, ça, ça aucun doute là-dessus quelles sont les forces de la classe déjà il a une mobilité de débile tu vas trop vite rien que le fait que quand tu changes de forme ça retire tes effets de ralentissement ça fait en sorte que quand tu changes tu tu t'es jamais immobilisé par exemple irion sur BFA <rire> Ça me posait pas de problème au Drou Ferral En plus, t'as des cooldowns de mobilité de groupe, c'est-à-dire que t'as ta ruée que tu peux faire en groupe. En solo, tu peux également faire ta célérité du tigre, donc ton propre boost de vitesse. Quand t'es en chat, tu vas déjà plus vite. Et tu vas voir, t'as également d'autres moyens de te téléporter, de faire des trucs. Enfin, c'est insane. Sinon, t'as également une survie qui est juste énorme. Tu as ton écorce sur une minute de cooldown, tu as 20% de résistance. Et ça dure pendant 12 secondes et tu peux l'activer pendant que t'es contrôlé. Sinon, tu as ton instinct de survie. 3 minutes de recharge. tu réduis tes dégâts de 50% pendant 6 secondes. Outre ça, tu auras tout le temps des procs de rétablissement que tu peux décider de mettre sur toi-même, qui vont te soigner et te redonner de la vie sur le temps et si tu as déjà un rétab sur toi, tu as plus de chances que sa critique. Déjà, ça va te donner beaucoup. Outre ça, tu peux choisir d'être en ours. Ça augmente ta vie de 25%. Là, sur Shadowlands, je prends 14 000 HP juste à passer en forme d'ours. Tu gagnes 3 fois ton montant d'armure. C'est énorme. Tu gagnes énormément d'armure. Et outre ça, tu as également, en plus, accès à de nouveaux cd défensifs comme le fameux fer poil qui est utilisé par les drou de tank donc typiquement si là je suis en ours j'ai mes 1600 d'armure si je fais un petit fer poil qui en plus n'est pas sur le gcd je passe à 2800 d'armure ce qui augmente ma résistance de 52% contre les dégâts physiques ou en plus de l'hp en plus je peux potentiellement réussir à décider de mettre une écorce en plus je peux avoir un rétap sur moi puis si je veux vraiment vraiment tanker je peux mettre je peux mettre mon instant de survie, mais allo <rire> C'est énorme, la survie du feral, elle est monstrueuse si tu utilises proprement tes CD. Outre ça, t'as également un kick qui se fait à distance, qui en plus te permet de dash sur la cible, c'est juste énorme. Euh, ça te fait une double utilité, t'as ton dash, t'as ton kick, Si tu un switch de cible, c'est super pratique. Enfin, C'est vraiment extrêmement fort le fait que son kick soit un rush à distance. T'as également des AOE très larges, surtout quand tu décides de jouer avec affinité équilibre, hein, donc pour, pour rappel, tu peux choisir différentes affinités, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Là, les MadK, ils sont là-bas, je suis là, ok, il y a une distance monstrueuse, Mais des petits coups de pattes devant moi, là, des petits coups de pattes. Et il se touche à l'autre bout de la planète. Les AOE du Feral sont extrêmement larges et t'as beaucoup de moyens de faire des dégâts de zone. Et ça on le verra dans les rotations multi-cibles, en tout cas c'est une des grosses puissances de la classe. T'as également des dégâts qui sont non capés en zone grâce à Colère Primitive, qui elle n'a pas de limite. Donc par cap, je veux dire que là, quasiment toutes les classes, comme même là par exemple le balayage est limité en nombre de cibles. C'est pas le cas sur la colère primitive qui peut toucher autant de types que tu veux et du coup tu te retrouves à mettre des déchirures de partout et on va voir il y a des combos en plus sur la déchirure qui le rendent extrêmement puissant Outre ça t'as un gros burst monocible parce qu'ils ont revu berserk Désormais berserk ça fait en sorte que ton lambeau et ta griffure sont considérés comme étant furtifs en gros, tu up de 60% les dégâts sur tes générateurs de combo mono cible et, et c'est juste énorme En plus de ça, tu regagnes deux points de combo à chaque fois que tu utilises cinq points de combo, ce qui te permet de faire en permanence des morsures féroces sur la cible... C'est très très fort et ça fait très très mal. Berserk est un CD offensif qu'il faut respecter. Ça a 3 minutes de cooldown, mais alors quand tu le claques, tu es Dieu. Et en plus, ça synergise très bien avec plusieurs congrégations, dont celle des Ventyrs par exemple. Qui fait que pendant 15 secondes, à chaque fois que tu vas faire des sorts, tu vas augmenter ta hâte, tes dégâts, etc. Ça devient vite débile sur un burst monstrueux en monocime. Outre ça, tu as également des possibilités de contrôle avec par exemple ton Cyclone, qui te permet de pouvoir ajouter du contrôle en PvE comme en PvP, qui est excellent parce que t'as pas de cooldown dessus donc tu peux faire des cyclos à l'infini et ça peut faire une grosse différence entre un bon joueur et un très bon joueur de feral. Outre ça tu as également des possibilités très diverses et variées dans tes talents, notamment avec ce système d'affinité, tu peux décider de taper plus loin, d'avoir la forme de chouette qui te permet de pouvoir caster à distance tu as également l'affinité avec restauration qui de base te file le don d'izera qui redonne masse d'HP et te permet de pouvoir caler récupération, prompt de guérison croissance sauvage et vortex donc typiquement en raid, potentiellement il y a des fights sur lesquels tu vas vouloir jouer avec l'affinité de restauration et rien que le fait que tu es au fil comme un malade ça va aider énormément ton groupe outre ça tu peux également décider de tanker comme un petit fou et sur des grosses clés par exemple décider de prendre l'affinité du gardien et la plupart du temps tu seras en affinité de l'équilibre qui augmente la portée de toutes tes techniques et qui te permet d'être en chouette et la chouette c'est notre joke No joke sur Shadowlands Typiquement je te laisse mater un petit peu Les dégâts que t'es capable de mettre avec ta dot en équipe C'est juste énorme J'ai juste mis mes dots. Alors certes j'en ai mis sur plein de cibles hein, Mais rien que les dégâts qui est capable de mettre la dot Je tourne à 2k dps J'ai juste mis mes dots en forme de chouette 2k7 même là C'est énorme Sachant qu'en plus, potentiellement, tu peux décider de jouer cœur du Fauve, qui est probablement le meilleur choix à faire. Certes, c'est 5 minutes de cooldown, mais ça dure pendant 45 secondes, et les dégâts de tes techniques sont augmentés de 30%, que ce soit les soins, la chouette, peu importe. Outre ça, tu gagnes également des compétences en plus, ou des effets en plus. Dans le cas de la chouette, ce que tu gagnes, c'est une éruption stellaire instantanée. Le Star Sturge Ouais, le Star Sturge instantané, Ça fait trop mal en cœur du fauve Déjà même quand t'es pas en cœur du fauve Les dégâts sont plus que corrects Et en plus quand t'es en cœur du fauve Tu mets des patates monstrueuses Là je tape à 2k6 sans rien Ça m'est arrivé de mettre des 10k sur Shadowlands Avec la forme de chouette en cœur du fauve C'est des dégâts que j'ai même limite du mal à atteindre en tant que feral Pour te dire à quel point la chouette c'est à respecter Et je pense que ça va faire partie du cœur gameplay de la classe De jouer le cœur du fauve et la chouette Surtout dans les moments où tu vas attendre ton énergie Mais ça on y reviendra plus tard au niveau des faiblesses, bon t'as peut-être pu le voir, alors certes des fois j'ai des sorts en double euh, parce que j'aime bien les visualiser mes cooldowns et compagnie, ou parce que j'ai pris l'habitude de, hein, et qu'on n'a pas d'interface ici, mais même sans ça. C'est blindé, regarde à quel point c'est blindé à droite, c'est blindé là, c'est blindé là, c'est blindé là Tu as toutes tes compétences en feral. tu as également tes compétences de base Donc les serments, les rétablissements, tes cyclones et compagnie Outre ça, tu as tes compétences en forme d'ours, par exemple as la mutilation Tu as tes CD utilitaires comme la ruée, comme ta vitesse Tu as également ton furtif, tu as tous tes changements de forme Sachant que tu tournes sur quatre formes différentes Entre l'ours, le chat, la forme de voyage, la forme de sélénien Là déjà tu dis ok c'est pas mal mais en plus du coup tu te retrouves avec toutes les compétences en forme de chouette Typiquement si tu prends par exemple l'affinité de l'équilibre Typiquement tu récupères l'éruption stellaire, le feu stellaire, l'éclat solaire, le typhon Et donc tout ça il faut le bind En plus de ça bah, tu vas te retrouver à mettre dans tes barbes, bah, les ressuscités, les battle raids, tes, euh, tes potions de euh, tes prépotes Tu vas te retrouver à mettre euh, potentiellement ta nourriture, euh, tes tambours, euh, ce genre de trucs c'est énorme Honnêtement c'est la classe où j'ai le plus de bind à faire Quand t'es pas habitué euh, Bind 60 sorts, ça fait, ça fait chier C'est chiant et, et même quand t'es habitué c'est chiant Parce qu'au début euh, t'es en mode Alors c'est quoi ma compétence pour faire ça J'ai bind ça où Qu'est-ce que c'est euh, Où est-ce qu'il est mon changement Où est-ce qu'il est mon truc Enfin Bind c'est mettre des raccourcis sur les touches, hein. c'est pas typiquement si tu cliques tu t'en sors pas hein, quand t'as autant de sorts, il faut vraiment utiliser le clavier et là du coup tu te retrouves à faire énormément de bind juste pour les trucs de base, tu vois par exemple en plus j'ai mon pouvoir de congrégation, j'ai mon pouvoir troll, j'ai mes trucs, enfin c'est euh... <rire> honnêtement c'est pas évident de, de t'y retrouver et ce qui m'amène au deuxième point, le ratio effort-résultat est pas incroyable. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'efforts à fournir si tu veux un cycle parfait, donc je vais te les expliquer après, mais en mono-cible, en multi-cible, t'as quand même des trucs à traquer, des saignements, des uptime, des buffs sur toi, t'as tes changements de forme, t'as plein de touches à faire, pour autant, c'est pas pour autant que tu vas faire plus mal que quelqu'un qui aura beaucoup moins de choses à faire, et bah forcément, voilà, c'est une des faiblesses de la classe. Autre faiblesse, c'est que c'est un mêlé, Et ça, c'est une vraie faiblesse. Alors, je vais dire, mais non, mais moi, j'aime jouer mêlé, Et comme beaucoup de gens, mais jouer mêlé c'est un vrai problème dans le jeu. C'est-à-dire que tu te mets une épine dans le pied. Euh, comment te dire ça de façon claire En gros, en melee tu es forcément limité, dans plein d'aspects du jeu dans lesquels tu n'es pas limité quand tu es en tant que caster. Typiquement, quand tu es en raid, tu n'as pas envie d'avoir plus de 1 tiers de ton raid qui est mêlé, parce que du coup tu as besoin de gens qui soient qui puissent switch facilement sur les cibles de loin, qui ne soient pas embêtés par les mécaniques au corps à corps, etc. Et globalement, en raid, ça a toujours été vachement mieux d'avoir des casters que d'avoir des mêlés. Par contre, il y a beaucoup plus de joueurs qui jouent mêlée que caster, tu te retrouves à avoir au moins 3 fois plus de joueurs qui jouent mêlée, ou enfin, au moins 2 fois du moins, et alors qu'en raid, tu n'as de la place que pour un tiers de mêlée, et du coup tu te retrouves à rivaliser sur des spots qui sont limités par rapport à d'autres classes qui ont plein de spécialisations, le voleur, le guerrier, etc., Qui ont plein, même le chevalier de la mort, qui ont plein de spé en mêlée, ou au moins deux. Du coup, toi ton utilité, typiquement jusque-là, c'était la ruée. Mais maintenant, n'importe quel druide peut faire la ruée. Druide hein. d'équilibre, il peut faire la ruée. Donc t'as plus cet avantage en tant que feral. Du coup, ton avantage à toi, euh, ça va être ta polyvalence, mais surtout ça va être les dégâts que tu vas faire. Du coup, ton utilité en groupe de raid va dépendre des dégâts que tu vas être capable de faire. Et du coup, du potentiel de la classe, ce qui est forcément le limite. Outre ça, même sur d'autres trucs comme les BG à 40 etc., effectivement, le fait d'être emmêlé, c'est forcément un peu plus handicapant. Sachant qu'en plus le feral il a une spé à distance Voilà donc euh, voilà ça c'est pas facile Sinon quand tu n'utilises pas tes cd Si tu n'utilises pas ton écorce etc De base vu que tu ne joues pas polyvalence sur les builds en feral Et que tu as très peu d'armure T'es une grosse croquette Donc tu vas quand même falloir faire gaffe à ça Et il faut utiliser tes cd Il faut utiliser ton change forme Il faut utiliser tes trucs Tu ne peux pas vivre ta vie en forme de chat Comme si de rien se passait Sinon tu es trop fragile Tu es également très dépendant des stats pour briller Donc c'est à dire que si t'as pas un bon cap en critique euh, etc. C'est galère, c'est vite galère et tu as vraiment besoin d'avoir des stats pour réussir à t'en sortir Sinon tu es très lent, tu attends ta régénération d'énergie, etc. tu as des phases de crue qui sont monstrueuses Et tes dégâts en mono-cible, hors burst, ne sont pas extrêmement violents Tu es même plutôt parmi euh, le bas de tableau à l'heure actuelle sur Shadowlands si tu n'as pas ton burst en mono-cible Concrètement, qu'est-ce qui change Quelles sont les nouveautés apportées sur Shadowlands Déjà, en termes de CD défensif, ton instinct de survie BOUM! Il n'y a plus qu'une charge. Une charge d'instant de survie. Ensuite, Griffure fait 60% des dégâts désormais quand t'es furtif. Avant, c'était 100%. Donc on a un nerf de dégâts sur la Griffure, mais Wouah le Lambeau est désormais fait désormais 60% de dégâts supplémentaires quand t'es en furtif, avant c'était 30. Donc euh, en soi ça s'équilibre. Bon. Faire poil est désormais baseline. Donc le truc euh, quand tu es en route de en forme d'ours, qui te coûte 40 de rage, qui augmente ton armure drastiquement, ça c'est baseline, voilà tu peux le faire, t'es euh, heureux. Écorce est désormais du coup disponible, une minute de recharge, 20% de réduction de dégâts, tu peux le faire quand t'es contrôle et tout ça. Excellent CD défensif. Berserk a été revu, donc ça a également grosse modification. En gros, pour faire très simple, si je suis joué à faire à la BFA, ils ont inversé le roi de la jungle et le berserk. Voilà. Donc du coup, je vais t'expliquer les deux, mais euh, dans l'idée, ils ont inversé. C'est-à-dire que, désormais, ton berserk, avant, ça avait des réducts d'énergie, etc. Maintenant, c'est un up pur de dégâts. En gros, ça fait que ta griffure est... Et euh, ton lambeau, ils sont considérés comme furtifs. Pour rappel, les deux compétences, quand ils sont considérées comme furtifs, tu fais 60% de dégâts supplémentaires et en plus, tu as des effets en plus. Genre, typiquement, le lambeau va générer plus de combos, va avoir plus de chances de critique. Tu vois un peu l'idée ouais, ouais, je crois que j'y commence à voir. Ouais, c'est extrêmement fort. Du coup, Berserk est devenu badass et en plus, tes coups de grâce ont 20% de chances par point de combo dépensé de te restituer deux points de combo. <rire> C'est juste, c'est trop, genre c'est <rire> Non c'est vraiment vraiment fin donc, ça, il était revu. Il, en plus, il n'est plus sur le GCD. Donc, quand tu le claques, ça ne coûte plus de GCD. Donc, tu peux le mettre carrément pendant un burst. Ça ne te coûte rien. Donc, tu peux setup et le mettre quand tu veux. De la même façon, Roi de la Jungle n'est plus sur le GCD. Donc, désormais, évidemment, il a été modifié. Roi de la Jungle, il confère les mêmes avantages que Berserk. Il réduit le coût d'énergie de toutes les techniques en forme de félin de 20% et permet d'utiliser Rodé une fois pendant le combat. Ça dure pendant 30 secondes. Ce qui te fait un up de 10 secondes, du coup, sur ton burst. Mais. Le swipe est comme pas mal de sorts limité en nombre de cibles, donc désormais du coup quand tu fais balayage par nous en français, tu es limité à 5 cibles maximum, ce qui en soi est déjà très correct, hein, 5 cibles sur le balayage. Au niveau des talents, on a également des grosses modifications. Dans de sabre, avant il augmentait la durée de déchirure de 4 secondes sur la cible. Désormais, donc il augmente toujours la morsure féroce de 20% et il augmente de 1 seconde la durée de déchireur par point de combo de dépensée Avant, clairement, tu ne faisais que des morsures féroces parce que tu posais une déchirure à deux points de combo ou n'importe Et après tu étendais sa durée et tu étendais et tu étendais et tu t'en fichais Désormais, du coup, Dan Sabre est toujours très fort, toujours un très très très bon talent Juste il est un peu plus équilibré parce qu'évidemment, avant, il écrasait complètement les autres talents de la ligne Donc c'est assez logique la forme de chouette n'a également plus de cooldown donc tu peux passer en chouette à l'infini donc tu peux spammer ta forme de chouette une fois que tu prends la, la forme d'affinité de l'équilibre en outre du coup tu as des grosses modifications à ce niveau là ça ne file plus les mêmes compétences ça ne file plus la même chose typiquement tu récupères typhon ici avant tu avais typhon qui était au niveau de cette ligne de talent donc ça je t'inviterais à checker un petit peu par toi même les différentes affinités en tout cas sache que le système a été un petit peu revu même si dans l'absolu ça reste la même idée hein. c'est juste que désormais t'as le cœur du fauve et du coup t'as un réel impact entre le chouette. La ligne au niveau des level 30 et le niveau 35 parce que ton coeur du fauve du coup qui est désormais euh, à la place du coup de typhon quand tu le prends ça a 5 minutes de recharge et pendant 45 secondes t'es ultra boosté sur ta forme d'affinité du coup c'est game changer quand t'es en restauration par exemple tu as tes sorts de soins et restauration qui sont augmentés de 30% et le coût en mana réduit de 50% quand tu es en équilibre, du coup, tu as tes dégâts des techniques d'équilibre augmentés de 30% et éruption stellaire, le star Starsurge instantané. Ça, ça met des patates le Starsurge, hein, à rappeler. Hein. Et quand tu es en ours, tu as ta forme d'ours qui te confère un 20% d'endurance en plus. Faire poil peut être utilisé plusieurs fois simultanément et régénération frénétique gagne deux charges supplémentaires, sachant que tu récupères déjà ta régénération frénétique en choisissant l'affinité. Donc là, c'est une des premières fois où il y a un vrai système où tu choisis l'un des talents et qui va booster du coup en fonction. Donc voilà, les affinités sont désormais très importantes. Griffe de sang également, grosse modification hein, grosse grosse modification a été revue. Donc Rentaille Brutale et comme le balayage, l'imité à 5 cibles, mais Griffe de sang... C'est un gameplay à part, un truc à traquer et il va falloir du petit wikora pour le gérer parce que c'est très très fort. Lorsque vous utilisez trois techniques différentes générant des points de combo en moins de 4 secondes, les dégâts de vos deux prochains sorts Déchirure ou Morsure Féroce sont augmentés de 30%. En gros, dès que tu vas faire 3 compétences différentes qui génèrent des combos, ça va te donner un buff de 30 secondes qui font que tes finishers font 30% plus mal. Je vais te montrer rapidement. Donc typiquement, je suis en fufu, je vais mettre une Déchirure, ensuite je vais poser directement ma dot avec un rosset et je vais faire un petit balayage de zone, ok Donc je fais juste ça... Ça, et petit balayage de zone. Là directement ça me donne un buff. Là je te l'ai mis au niveau du Wikora. Tu peux également le voir en haut à droite. J'ai deux charges et en gros mes prochains finishers, que ce soit la colère primitive, si j'ai pris colère primitive, ou ma déchirure ou ma morsure féroce, ils vont faire 30% plus mal. Et c'est énorme, et du coup, il va falloir tourner autour. Ça paraît simple comme ça, en réalité, il va falloir pas mal réfléchir, faire de l'énergie pooling, parce qu'il y a cette notion de faire trois compétences qui génèrent des combos en moins de 4 secondes. Ça veut dire que, 1, il faut pouvoir les enchaîner en moins de 4 secondes, donc il te faut suffisamment d'énergie. 2, c'est des trucs qui génèrent des points de combo. C'est-à-dire que si tu commences alors que tu as déjà des points de combo sur la cible, tu vas overcap tes points de combo. Donc potentiellement, tu peux te retrouver à faire des cycles de rotation qui sont complètement pétés. Ça te demande de bien jouer, ça te demande de réfléchir et c'est très kiffant à jouer et t'es vraiment valorisé quand tu réussis à bien l'utiliser. Typiquement, entre ça et la dent de sabre, du coup, tu mets des morsures féroces qui partent à plus de 12 000. Ça fait très mal. En plus, tu as des conduits et tout qui vont avec, mais ça, je vais, on arrive tout de suite. Il y a également évidemment un système de conduits. Les conduits et liens d'âme où tu peux désormais mettre deux conduits de puissance qui sont vraiment les trucs à prendre. Je vais te les parcourir rapidement. Ils sont tous très sympa, il y en a euh, ils sont tous très bien et du coup ce sont des vrais choix à faire. Tu as soit les dégâts de 10 chirures ont 10% de chance de rendre 3 points d'énergie ça en multi-cible, c'est oh là là, ça te sauve ta classe sur le début d'extension. En début d'extension t'as l'impression de ne rien avoir là honnêtement, du coup, avec le multi-cible et les points d'énergie redonnés, c'est très très fort ne pas oublier que ce sont des rangs 1 le rang max, il est plus de 2 fois plus puissant que le rang 1 donc là déjà tu as 10% de chance, rang 1, de récupérer 3 points d'énergie sur chaque tic de déchirure, c'est vraiment pas mal. Sinon tu as les coups de grâce ont 3% de chance par point de combo dépensé de permettre à ta prochaine technique, griffure ou lambeau, d'infliger des dégâts comme si tu étais camouflé. Donc là c'est rang 1, ça veut dire que du coup quand tu vas faire un point de combo, donc à 5, tu as 15% de chance d'avoir une griffure ou un lambeau qui seront améliorés sur le prochain. Donc, en mono cible, c'est pas mal du tout, ça peut t'augmenter ton burst. Et quand tu auras des rangs plus élevés, tu auras plus de procs et tu pourras beaucoup plus tourner autour. Rang 1, c'est un petit peu moins fort. Morsure féroce inflige 3% de dégâts supplémentaires pour chacun de tes effets de sédiments affectant la cible ouais oh, Je te fais pas une image, hein, mais en cible c'est très fort. Et plus tu vas avoir des rangs élevés du conduit, typiquement c'est 7,2% en max, tu te retrouveras à mettre plus de 22%, à mettre 20 quasiment 22% de dégâts supplémentaires sur tes morsures féroces si tu mets par exemple trois effets de saignement, ce qui se fait assez facilement. Hein. Tu peux très facilement mettre une petite griffure, mettre un petit rossé, mettre une déchirure qui de toute façon sont dans tes cycles. Tu te retrouves à avoir plein d'effets de saignement sur la cible. Et là tes morsures féroces elles font bagdad parce qu'en plus elles sont amplifiées. Par ta dent de sabre, elles sont amplifiées par ta griffure de sang et potentiellement d'ailleurs par des dégâts autres comme par exemple la euh, vorace si tu joues Ventire ou euh, d'autres boosts de dégâts, Enfin, hein, ça, ça peut vite devenir très très très fort. Et le dernier qui est plutôt du coup la version un petit peu multi-cible, hein, augmente le bonus de dégâts de fureur du de 3%, Romax c'est 7%. 3% ça peut paraître pas grand-chose mais en vrai c'est pas si mauvais que ça surtout si je prends par exemple prédateur qui fait que le temps de recharge de ta fureur du tigre prend fin quand une cible meurt alors qu'elle est affectée par tes saignements. Typiquement en mythique plus, tu bah tu mets des saignements partout hein, de toute façon tu vas mettre des saignements avec à droite à gauche, encore plus avec la colère primitive, tu vas pouvoir avoir du coup un uptime monstrueux de ta fureur du tigre et en plus du coup, elle augmente tes dégâts donc tu vois, là tu vas en profiter à fond du talent prédateur et du coup en multi-cible, c'est un très très bon conduit à prendre, donc je pense qu'il va falloir prendre deux liens d'âme si on veut, un pour le multi un pour le monosible, de façon assez classique mais tu vois il y a des vrais choix, il y a des vrais trucs vraiment cool bon maintenant on va voir des rotations, multi on va voir un petit peu comment ça se passe, quel est l'arbre de talent et tout à prendre donc typiquement si tu sais qu'il y a des créatures qui vont mourir tu peux prendre le prédateur qui va te permettre de récupérer ta soif du tigre mais ça ça va vraiment dépendre des situations, typiquement mythique plus c'est bien sinon tu peux prendre par exemple dents de sabre parce que de temps, de temps en temps tu vas quand même mettre des morsures féroces bon ça changera pas énormément de choses Là c'est tes talents un petit peu défensifs, Affinité de l'équilibre te permet de frapper beaucoup plus large, donc évidemment tu vas le prendre, cœur du fauve, évidemment. Âme de la forêt, Tok 3, 5 points d'énergie par point de combo dépensé et un petit 5% de dégâts supplémentaires, c'est monstrueux. Colère primitive, évidemment, donc ça c'est ta déchireur de zone, c'est extrêmement fort, hein, tu vas le voir, là je vais te montrer. Et ensuite typiquement tu peux prendre griffe de sang qui augmente tes finishers et qui est très simple à utiliser en multiple. Typiquement, je vais pas utiliser de CD, ok, j'utilise pas de CD, je te montre un, un, un, des rotations classiques, donc là, il y a le petit détail, ce qui est par ici, de comment ça se passe. L'idée, c'est très simple, c'est de maintenir en permanence ta déchivre de zone avec la colère primitive, tu vas maintenir également ton rossé sur les cibles, et tu fais des balayages le reste du temps, et t'actives également en permanence, de façon à tourner autour de ta griffe de sang, et de toujours faire tes combos avec donc, j'ai un petit Wikora ici au niveau de ma griffe de sang afin de pouvoir traquer un petit peu l'uptime et que ce soit plus simple à voir pour toi. C'est parti. Donc, typiquement, je peux faire ça, je peux mettre ça, je peux mettre une première déchirure et là, bim, je mets. Une de déchirure de zone. Là, on peut respammer, on peut spammer, on peut spammer. On peut faire, euh, si je veux ici, je peux faire une morsure féroce. Je sais que j'ai de l'énergie, donc je vais pouvoir refaire mon recès, ouais, mon saignement sur la cible. Et je peux réappliquer, hop, la déchirure de zone. Je vais mater les dégâts, tu vois. Les dégâts sont extrêmement corrects. Je fais rien, là. Franchement, je suis en mode tranquille. J'ai pas claqué de CD, j'ai pas claqué de beurre. Je maintiens juste mes petits saignements un petit peu partout. Euh, les choses se passent et... On plus de 5k dps, plus de 200 000 dégâts faits Et tu vois les dégâts du balayage, ça tape de grave loin, Les ta déchirure elle fait également super mal Si on mate un petit peu les dégâts sur le détails, on peut voir que la déchirure est super haute Le balayage aussi, alors en théorie le balayage est un petit peu au dessus Là j'ai été tranquille sur la fin, sur les balayages, j'ai laissé beaucoup de cycles déchirures si j'aurais pris un petit peu avant, genre j'aurais eu mon balayage à 30% et ma déchirure dans les 25% On peut voir que Marsure Féroce, tu vois, même si tu la mets que de temps en temps, elle fait quand même mal Ça c'est un des nouveaux trinkets qui est extrêmement fort et donc j'aime bien jouer avec, ça me permet de visualiser les dégâts de la classe Et ensuite, bon bah c'est tranquille, il y a les petits dégâts du Rosset, euh, ta colère primitive euh, Qui met du coup des dégâts de base On peut voir également bah, ma griffure, hein. grosse partie de mon DPS, ta griffure, très important de maintenir la griffure Anyway, bon, j'espère que tu vois un petit peu, donc les rotations sont extrêmement simples à faire en multi cible En gros, tu vas maintenir euh, ton uptime sur, principalement de déchirure en zone et tu vas faire en sorte de toujours le poser quand tu as griffe de sang. Le reste du temps, tu vas mettre des balayages, tu peux utiliser des petites morsures féroces, des petits trucs comme ça. Ce qui est important, c'est vraiment griffe de sang à maintenir avec euh, et qui booste tes colères primitives. Et voilà, après tu fais des balayages, tu es tranquille, tu as des dégâts de zone qui sont simples et qui sont sympas à faire. Outre ça, si t'as envie vraiment, tu peux également passer en chouette et mettre des... Euh et outre ça, tu peux également, si tu veux, passer en chouette et mettre des dégâts solaires sur tout le monde, comme tu peux le voir, les dégâts sont très très corrects, Je fais des ticks à 300, 600 selon les critiques, et encore là, je suis même pas encore du fauve, et euh, du coup, ça peut te permettre de rajouter un effet de dot sur la cible. Mais dans l'absolu, t'es pas obligé, vu que tu récupères suffisamment d'énergie grâce au conduit, et c'est vraiment le conduit qui sauve la vie, tes déchirures de zone te permettent en permanence de pouvoir taper, donc t'as des très bons dégâts de zone. Et quand tu joues ce build, parce que de toute façon... Et quand tu joues ça, tu peux également choisir de prendre quelques légendaires qui synergisent bien avec. Typiquement, là, sur le premier que j test que je t'ai montré Je jouais avec une légendaire générale Qui font que tes techniques, quand tu as effet d'idée claire Elles te génèrent 25% de leur coût en énergie En plus de rien coûter Et ton max d'énergie est augmenté de 60 Mais honnêtement, avec le conduit qu'on a On n'a même pas tellement besoin de ça On peut très bien jouer avec autre chose Typiquement, il y a deux légendaires qui marchent vachement bien Tu as soit ça, les dégâts de déchirure Ont 4% de chance de supprimer le coût de votre prochaine morsure féroce Et de lui faire infliger le maximum de dégâts Donc j'ai mis un petit kora en dessous Histoire de traquer le buff. Et tu verras à quel point ça provoque bien Et à quel point ça fait mal Mais du coup il faut encore plus faire gaffe aux griffes de sang Qui vont vraiment vite être réutilisées C'est parti pour te montrer un petit peu Donc là on arrive là, on met le petit dégât On met le vaillage des zones On peut directement mettre une première déchirure de zone Là on va chercher à mettre une deuxième déchirure Histoire de maintenir le buff le plus haut Et là bim on peut déjà faire une morsure féroce Donc on a le choix Soit on, on se redonne notre petit buff Donc On va essayer de le faire Voilà et on utilise la première morsure féroce. On peut de nouveau refaire une morsure féroce. Là, je vais refaire une morsure féroce parce que je suis full combo. <rire> j'ai de nouveau une morsure féroce, donc je vais utiliser mon proc. Cette fois-ci, est-ce que j'ai envie de mettre ma déchirure Ouais, je vais remettre ma déchirure de zone. C'est monstrueux le nombre de proc que ça donne, ce truc. C'est juste... Fou. Donc c'est même dur en fait, tellement ça proc de, <rire> de pas te retrouver à... à ne plus avoir de stack de fureur de tigre, tellement ce truc tu l'as tout le temps. On l'a de nouveau, on l'a de nouveau, je vais pouvoir faire une euh, morsure féroce. Regarde C'est encore ça, je l'ai encore Mais bordel C'est juste trop en fait, c'est juste trop, tu spam trop les morsures. Alors certes ici, je suis dans une situation optimale, j'ai des, des, des chirures qui tapent en permanence tout le monde, mais c'est vrai que ça fait en sorte que là quand j'ai 5 cibles, j'ai. Une chance sur 5 à chaque fois d'avoir mon proc de Morsure Féroce. Du coup, ta Morsure Féroce, en zone, se retrouve à faire des dégâts qui sont vraiment insane. Sinon, tu as également un autre choix. C'est de jouer, par exemple, Légendaire qui fait que tes dégâts sur la durée infligent leurs dégâts à 25% plus vite. Et tes soins également. Mais là, du coup, tu vas voir à quel point les déchireurs font grave mal quand tu joues ça. Pour rappel, pareil, hein, je claque pas de CD, je claque pas ma fleur du tic, tout ça. Genre, on y va tranquille. On y va juste tranquille et on va voir ce que ça donne. Donc on fait notre open classique, on fait en sorte de se mettre une petite déchirure sur tout le monde. Tac. Je vais en remettre une deuxième histoire de bénéficier du pandémique. Hop là. A partir de là, on peut également se remettre à faire, à réactiver euh, ça. Tac. Mais en fait... Tu vois, les... regarde à quel point ça attaque vite Là je tape pas, hein. regarde à quel point Tout tic super vite T'as l'impression que ça tique tout le temps On fait plou blou, blou, blou, blou, blou, blou, blou, blou c'est insane à quel point ça tic super vite et à quel point tu fais mal. Et regarde, même là, je continue à être à 5k DPS, je, je ne fais rien, je ne tape même pas, j'ai rien à faire. Et là, si on m'a du coup les dégâts, ma déchure est évidemment beaucoup plus haute parce qu'elle tic plus vite. Et parce que la fin, j'ai rien fait, j'ai attendu que ça finisse de tic. Mais ça met des très très bons dégâts le fait de jouer cette légendaire qui augmente la vitesse des dots. Alors, c'est pas forcément la première légendaire que tu auras envie de craft, mais euh, faut théorie craft, il faut tester, mais il y a, y, a, y a moyen. Que ce soit celle qui soit la plus intéressante en termes de dégâts purs sur du zone Sachant qu'en plus ça augmente également la vitesse de tick des dots euh, Par exemple de les classes de hein. Si par exemple je fais ça c'est pareil lui il en bénéficie aussi hein. Donc si je fais ça et que je, je spam en mettant euh, mes doubles dots par exemple sur tout le monde Bah ils vont tous aller beaucoup plus vite hein. Donc là tu te retrouves à avoir des notes qui tiquent mais alors de partout, partout, partout, hein. c'est juste, euh... <rire> juste énorme, hein. tu te retrouves à avoir les notes de ta vie, t'es un démo à fli, hein. t'es un démo à fli qui met tes notes en zone euh, en veux tu en voilà. Hein. D'ailleurs on peut voir hein, les dégâts des classes solaires, hein. c'est notre joke, hein. clairement les classes solaires c'est notre joke comme ça, hein. donc il va falloir voir aussi à quel point euh, il faudra passer ou pas en chouette dedans, de base partie du postulat qu'il faudra pas trop... Surtout si t'es dans les cas où t'as plein d'énergie, évidemment en multisip, si tu énergies, et si as énergie, si t'as plus d'énergie, tu vas direct. Hein, tu en mets tu ton éclat solaire, tu mets, tu mets ton éclat lunaire, potentiellement tu cales un star surge, t'as ta forme de cœur du fauve, tout ça, t'as peut-être des trucs à faire le temps que tu récupères ton énergie. En multisip, comme t'as pu voir, si t'as le conduit qui récupère l'énergie, ça va, genre tu t'en sors, tu récupères l'énergie. Mais sinon, euh, pff, ça peut être un peu chaud. Et maintenant Maintenant, le mono cible. Le mono cible, comment que ça se passe Déjà, en termes de légendaire, tu vas voir, surtout en début d'extension, tu es un peu limité en énergie. Il y en a une qui est vraiment pas mal, c'est celle-là. Les techniques utilisées sous l'effet d'idées claires génèrent 25% de leur compte d'énergie. Bim Et en plus de ça, tu gagnes 60 d'énergie de base. Ce qui te fait 160 d'énergie. Tu peux même, si tu jouais avec, si tu allais avec instant de clarté, tu pourrais même avoir 190 d'énergie. Mais bon, Griff 200, 30% de dégâts sur les finishers, euh, voilà. Donc, en termes de talent, la seule vraie différence, c'est que tu vas prendre Entaille Brutale, ici, qui remplace ton balayage par Entaille Brutale, qui fait que t'as 3 charges, mais t'as décédé, mais globalement, ça fait plus mal, c'est plus intéressant, donc c'est mieux en mono cible. Maintenant, du coup, t'as ta petite légendaire qui est équipée, t'as tes conduits sur la morsure féroce et compagnie, et t'es prêt à te battre. Ce qui est vraiment important, ça va être l'utilisation du berserk. Et ça, ça, ça fait trop mal, donc ton berserk, idéalement, euh, ventir, si tu joues ventir, parce que t'as envie d'avoir la synergie avec, donc pour rappel, ventir, ça fait que pendant 15 secondes, tes sorts de druides augmentent tes dégâts, soins et hâte de 2%. Si tu restes immobile pendant 2 secondes, la frénésie te submerge, ça consomme 1% de tes points de vie par charge et t'étourdis pendant 1 seconde. Donc dans l'idée, sans claquer de CD, déjà, juste voir un petit peu l'idée de la rotation de base. C'est assez euh, assez euh, classique. Hein. Tu passes furtif, tu mets ta griffure, tu mets des lambeaux. Tu mets un truc pour activer ta griffe de sang. À partir de là, tu mets une déchirure qui dure pendant 40 000 ans sur la cible. Là, tu as plusieurs choix, mais généralement, l'idée, c'est que tu vas faire du lambeau, lambeau, tu réhap ta griffure. Tu mets une morsure féroce, bim. Là, tu refais de l'énergie pooling pour récupérer ton énergie. Et tu rappuies sur trois compétences différentes. Donc, idéalement, tes trois compétences, ça va être griffure... Griffure s'il y a besoin, ça va être le lambeau et ça va être l'entaille brutale. C'est ce y a de mis en mode cible à claquer en termes de dégâts, etc. À partir de là, du coup, tu as récupéré ton buff de griffe de sang. Tu dois maintenir en permanence ta déchirure sur la cible. Tu maintiens en permanence ta petite griffure. Idéalement, tu maintiens également un rosset quand tu auras ton conduit qui sera assez haut en rang pour augmenter les dégâts de la morsure féroce sur la cible. Et à partir de là, tout ce que tu as à faire... C'est de mettre des morsures féroces Après tu répètes, tu fais de l'énergie pooling Donc tu récupères ton énergie, tu en mets une griffure Tu en mets une entaille, t'as récupéré ton buff Si t'as envie de remettre un rossé Tu le fais et... C'est simple, tu maintiens ta déchirure, tu maintiens en permanence ta déchirure, tu maintiens en permanence tes stacks de griffes de sang, de façon à ce que tous tes finishers soient avec griffes de sang, tu maintiens en permanence ta griffure également sur la cible, et si tu as le conduit qui va avec, tu maintiens également rosset pour faire plus mal sur les marsures féroces. A partir de là, elles seront OP avec ton conduit, elles seront OP avec ta dent de sabre, elles seront OP avec tes griffes de sang, et elles vont représenter une partie majeure de ton DPS. C'est parti, je vais te montrer une rotation, sans trop expliquer, juste rapidement, sans burst, que tu vois un petit peu les dégâts de la marsure féroce par rapport au reste, donc c'est parti on y va, là je fais comme si j'avais pas de points de combo hein. on va juste générer on met la déchirure, et on est parti pour aller mettre directement une première morsure féroce là faut que je fasse un petit peu d'énergie pooling pour récupérer pour réussir à récupérer voilà, mon buff là je peux refaire de la morsure féroce donc ça part direct, morsure féroce je peux recaler une petite morsure féroce ah, donc je fais de l'énergie pooling je mets mes entailles hein, qui coûtent moins cher en énergie bim Bim, là faut que je remette une déchirure. Là maintenant faut que je récupère euh, mon. Faut que je récupère mon buff. Donc là c'est parti pour appuyer sur trois touches différentes. Là c'est bon, on peut rebalancer des morsures féroces. Morsures féroces. Morsures féroces. Et là comme tu peux le voir, là ok, le DPS est faible. Hein. C'est parce qu'on n'utilise pas la fureur du tigre parce qu'on on n'a pas de stats, donc on génère peu de combos avec les critiques, vu qu'on n'a pas de critiques, on n'a pas de hâte, donc on génère pas d'énergie, et comme tu as pu le voir, là tu stares, enfin, t'es long, hein. c'est long l'énergie, hein. ça c'est un vrai problème hein, quand on n'a pas de stats. Voilà bon, là, la dot du liquide à mais sinon c'était Marsure féroce, mon premier DPS d'assez loin. Maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'on va activer en plus la Fureur du Tigre, on va activer en plus le pouvoir Berserker, on va activer en plus la Frénésie Vorace, et on va activer en plus le Berserk. Donc c'est parti pour voir un petit peu tout ça Donc pareil, il y a la petite fenêtre des détails là Et tu vois un peu l'idée des rotations On rapplique les mêmes rotations que ce qu'on a dit tout à l'heure C'est parti Donc là, on met notre déchirure Là, on peut se revider en énergie Et on peut claquer la soif du tigre On va claquer le berserk Tac, tac, tac Et c'est parti Là quand on est en burst, simplement on envoie, on, envoie entre, on fait déchirure, euh, déchirure lambeau, déchirure euh, morsure féroce euh. Dans l'idée tu spam, tu spam hein, les trucs qui sont vraiment forts et qui font les plus dégâts en furtif A partir du moment où c'est retombé, donc là on va pouvoir réactiver un petit peu notre passif Donc on va faire ça, ça, ça, là on a notre truc, on peut remettre une déchirure full, non Il vaut mieux mettre une morsure féroce Sauf du tigre, pour récupérer des points de combo, là on va pouvoir remettre une petite morsure féroce qui va faire plaisir sur la cible il n'y a plus la griffure, on va la remettre, on va mettre ça, le rosser, bim. On peut remettre une morsure féroce. Et comme tu peux le voir, hein, le fait d'avoir dents de sabre, ça maintient quand même super longtemps la déchirure toujours. Et ça te permet de caler un max de morsure féroce. Et là, si on mate un petit peu sur les dégâts, la morsure féroce représente forcément directement beaucoup plus. T es déjà à 26% du DPS sur la morsure féroce qui met des gros dégâts. Lambeau, on peut voir qu'il frappe également très bien, surtout qu'il était up parce qu'on avait les trucs furtifs, Griffur également un petit peu plus haut, qui rattrape quasiment déchirure, à partir du moment où on est sous Berserker. Là, je t'ai fait une combo très longue, on n'est pas en pur burst sur Berserk, mais sur Berserk, si tu bursts bien, tu tournes à 7k DPS environ. Tu montes environ à 7k DPS, et du coup, sur un DPS constant, sur un long fight en Feral, t'es aux alentours de 3000. environ en 3000, 3500 si tu te débrouilles bien et que t'as du stuff. Là, en parlant, en partant du principe, on est à 190 level, tu tournes environ dans ces eaux-là, si tu te fortes pas sur... Tes rotations sur tes saignements et sur tes griffes de sang comme tu peux le voir c'est quand même déjà plus compliqué parce que 1, il faut faire de l'énergie pooling pour tes griffes de sang il faut forcément que tu puisses mettre tes trois compétences de suite il faut que tu gères le nombre de stacks de griffes de sang que tu as et il faut également que tu les commences à un moment où tu n'as pas déjà des points de combo sur la cible sinon c'est la merde imagine tu as déjà trois points de combo tu dois faire trois générateurs de points de combo overcap. mais si tu overcap pas tes finishers t'as pas le bonus des 30% ça devient vite ça crée vite une différence monstrueuse entre quelqu'un qui génère parfaitement que tu utilises à fond le pandémie pour refrescher d'autres sur la cible, etc. Ou quelqu'un qui ne le fait pas. Et ça c'est cool. Et ça c'est plutôt cool. Donc il y a potentiellement d'autres légendaires qui pourront être bien dessus. Bah, comme on avait pu voir tout à l'heure, par exemple celle sur déchirure et morsure féroce qui peut te faire quelques proc et des morsures féroces qui font mal en plus. Pourquoi pas Celle-là, à l'heure actuelle, je la trouve vachement mieux parce que tu as besoin de l'énergie, tu as besoin de récupérer plus d'énergie. Donc à l'heure actuelle, elle me paraît vachement mieux en début d'extension sur Shadowlands. Fureur du tigre, c'est un petit peu moins solide en, en solo. Et sinon, t'en as une qui augmente à fond ton berserk. Les techniques qui génèrent des points de combo réduisent le temps de recharge de berserk de 0,2 secondes. Bon, c'est pas tant que ça. Hein. En général, sur 3 minutes, tu vas récupérer 10 à 15 secondes, pas tellement plus. Durant berserk, par contre, elles font saigner la cible qui subit 50% de dégâts supplémentaires en 8 secondes. Ton berserk devient encore plus fort si tu as la ligne. Comme là, dans notre cas, le troll, le, la frénésie, que tu actives une pré que tu actives ton berserk que tu. T'alignes tout ça et que tu joues cette légendaire-là. Aucun doute à l'open, je vois aucune classe qui est capable de te briser. Ça va faire trop mal. Genre, imagine, je suis une BL en plus à l'open. Imagine même pas, ça va casser le details, Ça va casser ce truc-là. Ça, ça n'existera plus. Par contre, le problème, c'est qu'une fois que tu vas sortir de ton euh, de ton berserk surtout si en plus tu prends Roi de la Jungle, hein. Imaginons, hein. imaginons, tu prends Roi de la Jungle en plus. Ah, tu vas être Dieu, hein. Mais ça va être pire qu'un mâche-feu. Parce que derrière, tu t'auras pas la regain d'énergie. Tu n'auras pas les trucs comme ça. Et tu vas se taire. Hein. Et tu vas pas faire si mal que ça. Parce que déjà, tu n'auras pas l'âme de la forêt. Sur les, euh, sur les finishers, etc. Et, euh, et, et ça va faire long. Hein. Ça va sentir long. Hein, parce que si tu regagnes pas d'énergie. À l'heure actuelle, c'est très très galère. Tiens, je vais te montrer. Genre, je vais juste cliquer Incarnation Roi de la Jungle. Donc là, on n'a pas l'âme de la forêt. Je vais retirer la légendaire que je t'ai montré tout à l'heure. Je vais mettre celle sur le Berserk aussi. Et je vais pas burst. Je vais juste te montrer ce que ça donne, l'énergie si t'as rien qui tourne autour en, en tout cas quand t'as pas de hâte et que t'es en début d'extension là j'ai 8% de hâte 19% de critique c'est ridicule hein, à quel point t'es dépendante des stats hein. donc là par exemple si je veux faire mes petites rotations on va mettre la déchirure voilà oh oh attendez je vais pouvoir faire une morsure féroce hein. oh let's go je fais une morsure féroce Bon après là du temps euh, tu fais des stars surges, hein en vrai hein <rire> en vrai tu fais des éruptions solaires hein t'as le temps hein regarde j'ai la peine de revenir à son énergie attends je vais mieux te montrer genre je vais cliquer n'importe une déchirure je vais mettre bas en énergie ok je me vide à fond en énergie je vais te montrer hein je peux passer en chouette j'ai le temps de le temps de faire ce que je veux hein je peux me faire une colère je repasse en chat je suis toujours pas full énergie hein <rire> Voilà, donc ça va prendre en compte, suivant évidemment les stats, les optimisations seront différentes, ça, ça va pas donner la même chose. J'ai vraiment l'impression qu'en début d'extension, de si tu joues pas âme de la forêt, et que tu ne joues pas la légendaire sur les idées claires, et qui te filent plus d'énergie, euh, c'est long, c'est vraiment long, et t'as l'impression d'être au bout de ta vie. <rire> ça en tout cas, c'est pour la rotation mono-cible, donc tu vois un petit peu les bursts, hein, les builds, tu peux prendre soit un gros berserk, Soit tu prends un build qui est comme ça plus logique, plus cohérent dans le temps. Et dans tous les cas, vu que tu n'as pas forcément besoin de roi de la jungle désormais pour que ton berserk soit hallucinant. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment sympa. Sinon, au niveau des congrégations... Euh, c'est pareil, là, tout te faire, ça va être compliqué, mais en gros, il y en a deux qui sont vraiment au-dessus. Ça va être Ventir donc celle-là qui synergise parfaitement avec ton berserk en termes de, en termes de CD offensif et qui rajoute beaucoup de dégâts dessus. Sinon, t'as l'effet. L'effet, tu canalises pendant 4 secondes et ça te balance 12 sorts différents, il me semble, donc basé beaucoup sur ta classe. En gros, l'idée, c'est que tu vas te mettre ban d'énergie tu claques ce truc, ça va te remonter ton énergie, ça va te faire des procs, ça va t'activer ta griffe de sang, ça va t'activer tes trucs... Ça va être goldé. Dans tous les cas, je te referai une vidéo sur les congrégations en druide Ferral. une fois que ça sera un petit peu plus stabilisé, parce qu'il les bougent tellement que c'est pas possible à l'heure actuelle de te dire lesquelles seront les mieux à la sortie de Shadowlands. C'est un peu le souci. C'est que c'est un truc sur lequel ils statent, parce qu'ils essaient de faire en sorte que tout soit équilibré. Et c'est compliqué, surtout dans le cas du druide, où il y a... Il y a combien de spells en druide une spé, deux spé, trois spé, quatre spé Ouais il y a quatre spé androod donc il faut équilibrer les congrégations pour quatre spécialisations différentes, forcément il galère donc on va attendre un petit peu mais dans l'idée en tout cas t'en as deux qui marchent vraiment bien, t'as soit l'effet, tu utilises pas énergie, ça te fait plein de sorts différents, ça te refait tes procs de trucs, ça te remonte ton énergie, et tout c'est trop bien Soit tu as ventir qui te fait un gros CD offensif Ça c'est vraiment les deux qui sont au dessus Sinon en écro tu as également un truc qui augmente les effets de tes dots sur la cible Qui est pas mauvais non plus mais c'est du multi-cible C'est un système de rebond un peu bizarre à maîtriser Et sinon t'as un truc pour te lire un hein, de tes potes Pour le booster un petit peu mais euh, bon Ça a pas l'air d'être trop fait pour le feral. Et sinon en termes de légendaire t'en as une autre qui sur le papier a l'air sympa hein. Lorsque vous prenez la forme correspondante à votre affinité Vous bénéficiez du de cœur du fauve pendant 10 secondes une fois toutes les 1 minute et là, tu te dis putain, c'est pas mal. Du coup, je vais mettre des stars sur l'instant qui vont faire trop mal. Et du coup, tu passes en, tu passes en chouette et. Bah, mon éruption stellaire, je la casse quand même. Ouais, à l'heure actuelle, sur la bêta, ça ne marche pas. Donc, il y, la... il y a la légendaire, mais elle ne marche pas sur la bêta, ce qui est dommage. Parce que Cœur du Fauve augmente drastiquement les dégâts. Et avoir ce boost, par exemple, ça te permet de switch, faire une éruption stellaire instantanée, de mettre des trucs en plus, de faire très mal, d'en utiliser à fond, de traquer les minutes de cooldown, de jouer autour. Bon voilà potentiellement quand ça marchera, il y aura sûrement des choses à dire et je t'en reparlerai sûrement en vidéo. En tout cas, pour l'instant sur la bêta sache que ça ne fonctionne pas et j'ai été très chagrin de ne pas pouvoir l'utiliser voilà, j'étais très triste. Il faut le savoir. Voilà, il faut le savoir quelqu'un qui est chagriné, c'est triste. Et du coup ça sera tout pour cette vidéo sur le chat, sur le druide Feral sur Shadowlands. Donc n'hésite pas en tout cas à me dire si t'as des questions, n'hésite pas à me dire quel est ton ressenti, est-ce que t'as envie de jouer Feral, est-ce que t'es chaud, est-ce que tu dis putain ça va être trop bien, ça va courir de partout, ils ont refait le berserk, je vais casser des bouches, il y a des synergies, il y a des trucs. J'adore le fait de mettre des balayages qui vont à 30 mètres alors que je mets un coup de patte devant moi. N'hésite pas à me dire tout ça en tout cas, n'hésite pas non plus à partager la vidéo à tes amis, à t'abonner, on est déjà quasiment 23 000 bordel ça va trop vite, ça grandit super vite, n'hésite pas non plus à rejoindre Discord, poser tes questions ou venir en live poser tes questions je vais faire pas mal de live, donc tu as pas mal de live voilà, qui arrivent sur la chaîne Twitch donc si t'es curieux ou si t'as envie de venir faire un coucou hésite surtout pas, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite